Acherelle, donc, euh, vous venez de faire un film qui est sorti il y a peu de temps sur les écrans, donc euh, un moment sans retour. Nous nous avons nous avons Je l'ai vu, donc c'est pour ça que je vous rencontre, et puis c'est comme ça qu'on qu s'est connus, par l'intermédiaire justement euh, euh, d'amis communs, mais en même temps, c'est un film qui est distribué d'une façon un peu différente. Vous êtes sorti dans le circuit normal des salles, mais déjà, juste avant, une petite anecdote, euh, vous l'avez inscrit dans beaucoup de festivals, et vous faites une exception, là, par rapport à, à la règle des quand on propose un film dans les festivals, parce que c'est rare ce que vous nous avez dit hier. Oui, bah, bah, c'est rare. Il y a quand même pas mal de films qui présentent, euh, qui se proposent euh, à la sélection des festivals et qui sont pas pris. Là, ce qui est sûr, c'est que on a fait ce qui s'appelle au bowling un strike. C'est-à-dire que on, on l'a présenté dans 31 festivals dans le monde, à la fois des festivals en France et puis des festivals à l'étranger, euh, Deux films documentaires, hein, des festivals internationaux euh, de films documentaires, et en effet, on a été refusé partout. Alors, euh, est-ce que c'est lié à la qualité du film euh, médiocre Je ne sais pas. Toi, Je ne pense pas parce tu que tu l'as vu. vu, toi. Mmh. Bon. Est-ce que c'est lié au fait que le sujet des Gilets jaunes euh, peut-être euh, leur fait peur Est-ce que c'est lié au fait que c'est un film qui ne s'est pas produit dans les circuits habituels de la production et que les festivals travaillent quand même principalement euh, dans ces chaînes-là de production euh, je ne sais pas, en, en tout cas, c'est difficile de savoir pourquoi le film n'a pas été programmé, parce qu'ils vous envoient une lettre type... Mais il n'y a pas d'explication pourquoi. Non, il n'y a aucune explication. C'est dommage parce que ça pourrait aider les réalisateurs. Voilà, ça pourrait aider. Ils, ils disent « Bon, ben, on en a reçu tellement, que retentez votre chance l'année prochaine, etc. » Mais au fond, ce qui est troublant, euh, c'est qu'on ne sait même pas s'ils l'ont vu. C'est-à-dire que moi, j'ai appris une chose, parce que je mène des petites enquêtes pour savoir, euh, au fond, si le film a été vu... Et j'ai appris par des gens qui connaissent les directions artistiques que dans plusieurs festivals, les directeurs artistiques n'avaient même pas entendu parler du film. Ah oui, là j'ai quand même... Euh... En revanche, euh, euh, à chaque fois que vous présentez le film à une sélection, vous payez. Hein, C'est-à-dire qu'il hum. euh, y a plus de 1000 à, à 2000 films qui sont présentés. Donc eux, ça leur fait de l'argent. Euh, et et j'ai découvert aussi une autre chose, c'est qu'il y a à peu près, moi je dis 70 à 80% il faudrait affiner, euh, peut-être que c'est moins, peut-être c'est plus, mais des films qui sont effectivement sélectionnés en festival, qui ne passent pas par le processus de, de déposer, de et voilà. Donc il y a beaucoup de copinage. Oui, quoi. ben voilà. Alors, en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ayant vu le film, moi je peux dire que c'est un film qui est différent par rapport à tous les, les documentaires que l'on a pu voir sur les Gilets jaunes, et en même temps, euh, c'est un film qui à une part de. On a l'impression d'être dans une fiction, comme vous le racontez. Et comment vous montrez ces gens Parce que vous êtes euh, une, un témoin, on peut dire, de, de ça. Vous êtes venu, vous êtes immergé dans, dans ce. Vous allez nous expliquer comment vous avez fait, mais vous êtes venu dans ce groupe, euh, dans, en Bretagne. Et c'est vrai qu'on euh, a l'impression d'être avec eux. Et en même temps, on écoute tout le monde. Et, et en même temps, il n'y a pas de parti pris souvent justement les films documentaires sur ce sujet-là avaient un parti pris. Oui, ou sur d'autres sujets, c'est-à-dire oui. dans le documentaire, il y a quand même une tradition qui parfois est assez didactique, donc on va suivre la lutte de tel groupe, ou alors on va s'intéresser à telle question, et puis ben, on va faire appel à des experts qu'on va interviewer, ou alors on va filmer des images et puis après par une voix off, on va produire un récit explicatif. Et, et moi je voulais faire un film d'immersion, un film d'observation euh, anthropologique en quelque sorte. Et euh, en particulier, alors par quoi ça peut passer cet effet de fiction qu'on peut ressentir D'abord peut-être par le fait que les personnages ne sont pas identifiés, c'est-à-dire mmh. qu'on ne dit pas un tel, il s'appelle comme ça, il a tel âge, il, voilà sa profession. Euh, je, le, le spectateur ne, ne connaît euh, des... des, des des faits ou des caractéristiques sur la vie des personnes filmées que par le film lui-même. Parce que parfois, il y en a un qui dit « je suis menuisier » ou un autre dit « je suis retraité », etc. Et donc, ça permet aux spectateurs, à mon avis, de se projeter davantage sur les personnages. C'est-à-dire que hier, il y a quelqu'un qui disait « ah ben oui, un tel, il a l'air un peu plus féru de politique, on dit peut-être qu'il est communiste. » Puis un autre disait « ah ben non, c'est peut-être un cégétiste, un syndicaliste, etc. » En fait, il, il est socialiste. Bon, voilà. Et en effet, il a plus d'expérience que les autres Gilets jaunes. Ça, ça, ça m'intéressait. Après, euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut éprouver ou ressentir le, le fait qu'on est dans une fiction Parce qu'on pourrait se dire, euh, ah mais un documentaire, c'est fait pour raconter le réel en vérité. Donc, si on a un sentiment de fiction, ça peut être un peu bizarre ça peut être un peu, est-ce que les choses ne sont pas déformées Oui, est-ce est... que c'est pas mis en scène aussi Parce qu'on pourrait croire qu'il y a des, des séquences où il y a de la mise en scène, mais non, c'est de la mise en scène naturelle. Oui, alors, euh, euh, de toute façon, le, le cinéma, c'est de la mise en scène, hein, c'est-à-dire oui. au moment où vous posez le cadre dans le réel, déjà, vous faites un choix de ce qui est dans le champ et de ce qui est dans le hors-champ. Moi, comme c'est mon, mon premier film, j'ai découvert quand même cette chose extraordinaire dans le documentaire, c'est que vous êtes là parmi les gens qui vivent, vous posez votre cadre sans demander rien à personne, vous, vous faites discret, et puis là, le cadre s'anime par la grâce de ceux qui sont là, qui entrent, qui sortent, qui se mettent à parler, à produire du dialogue, qui ont leurs propres habits, enfin, ils ont inventé un propre décor, et donc le cinéma naît sous vos yeux sans que vous ayez eu à fabriquer quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose de... Et, et, et ça, c'est donné euh, d'abord par le choix du cadre. Mmh. Moi, je suis photographe à l'origine et si vous êtes proche ou si vous êtes large, déjà, ça, ça change beaucoup. Donc, donc ça, moi, j'ai eu grand plaisir à ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. C'est-à-dire, euh, tu vois, là, le, le film, il fait 1h47. Euh, au départ, j'ai tourné 100 heures de rush, de rush oh, ouais. hein, sur plusieurs mois. Donc, ça ne marche pas à tous les coups, mais... Mais quand même, euh, si, si vous prenez le temps, hein, si, si vous coupez pas la caméra trop vite, parfois vous filmez 10 minutes, il ne se passe rien, et puis c'est à la 11e minute qu'il commence à se passer quelque chose. Il faut être patient, hein, c'est un peu comme le pêcheur euh, oui. au bord de la rivière. Et, oui. euh, donc, et, et donc après la mise en scène, elle se fait aussi à une seconde étape par le montage, évidemment. Hein, C'est-à-dire euh, euh, la façon dont vous allez agencer les plans les uns après les autres. Euh, C'est vrai que je, moi, j'avais qu'une seule caméra, j'étais seul au son, donc je tournais et je prenais le son, euh, j'avais un petit apport d'un micro HF, et j'avais un micro directionnel sur la caméra. Euh, et à des moments, on peut penser qu'il y a plusieurs caméras ou qu'on est dans un dispositif fictionnel, parce qu'il y a des champs contre champs, on entend à la fois et on voit celui qui parle, puis tout d'un coup ceux qui écoutent, et puis il y a un large etc. donc je me déplaçais en permanence très vite, et ensuite par le montage, tu oui. reconstitues les choses. Pourquoi déjà avoir choisi ce, ce groupe, les Lapins Jaunes On s'est choisis tous les deux, hein, c'est un peu comme dans la, la chanson de Jeanne Moreau, on s'est rencontrés, et, donc en, en fait, quand je commence à filmer le mouvement des Gilets Jaunes, euh, c'est le 8 décembre 2018, c'est à l'acte 4, je, je descends vers les Champs-Élysées, et en fait, on, on est arrêté un temps à la gare Saint-Lazare, Nassé, et puis là, je vais tomber sur une scène que je filme, qui est la première scène que j'ai filmée du mouvement, où un photographe indépendant à qui les CRS ont, ont pris leur casque, confisqué son casque, proteste, euh, en, en s'allongeant comme ça par terre, c'est une, mmh. une des premières séquences du film. et est une séquence burlesque, parce qu'on se surprend à rire. En plus. Oui, oui. Alors, c'est la répétition du geste de résistance de ce photographe-là, qui s'allonge par terre, qui est relevé, par les, déplacé par les CRS, et puis qui à la fin va se rallonger. Et en effet, oui, je, je, pour moi, c'est une, une scène qui évoque euh, Chaplin, ou qui évoque euh, euh, ce, ce cinéma comique gestuel, euh, silencieux, comme ça. Et en même temps, c'est une scène assez terrible, parce qu'à un moment, le CRS lui dit... Euh, lui dit « ça fait trois semaines que vous nous cassez les couilles maintenant, euh, on est au tout début du mouvement, si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. » et, et, et ça, moi je vais isoler les 20 secondes le lendemain, euh, la poster sur Facebook et ça fera 3 millions de vues et plus de 100 000 partages sur Facebook. Oui, parce que le, le, le dialogue du, du CRS, il est quand même pas piqué des verres, parce qu'il ne lui dit pas que ça. Il en dit d'autres, on l'entend dans le film. Voilà, mais rien que ça, si tu veux, si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. Moi, moi j'entends derrière ça euh, tout, tout un projet de société qui dirait euh, euh, ne manifestez plus, en fait. C'est-à-dire que c'est dangereux de manifester. Et puis, euh, si vous continuez à sortir, on s'occupera de vous. Ouais, ben, si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous, vous n'avez rien à prendre ici c'est-à-dire que on a quand même vécu toute la période d'après gilet jaunes, c'est la période covid où on, on nous a assigné à résidence hein, et, et, et alors c'était une... là aussi c'était si vous sortez si vous voulez rester en vie ne sortez pas donc on, on, on est dans cette forme là quand même une, une ambiance un peu totalitaire quoi et, et donc euh, ben moi ça m'a frappé et, et, et tu vois ça, ça me fait penser à un truc c'est que quand tu filmes quand tu filmes tu sais jamais jusqu'où ça t'entraîne en fait. Tu vois, moi au départ, quand je descends, je ne sais pas que je vais me lancer dans un long métrage. Je vais pour voir essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est le début de quelque chose dans lequel je me trouve entraîné. C'est-à-dire dès que tu sors de chez toi en fait et que tu vas filmer dans la vie, tu es entraîné dans le mouvement de la vie, tu es entraîné dans ce que les autres fabriquent. Et, et, et donc ça, et ensuite, ben, comme je, je ne voulais pas filmer les heures avec les policiers sur les Champs-Élysées, etc., et ben, j'ai cherché à rencontrer un groupe. Et de fil en aiguille, un ami ségétiste euh, qui vit à Rennes me dit, ben, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait t'introduire dans un groupe. Et donc j'arrive je, je, je, le, le 21 décembre 2018 et je pousse la porte de la maison citoyenne des Gilets jaunes. Euh, quelqu'un qui vient de Paris comme ça, qui arrive avec une grosse caméra, parce que j'ai une grosse caméra, avec un, un micro directionnel important, une grosse bonnette et tout, euh, qui n'a pas de production, qui n'a pas d'argent, qui vient comme ça de lui-même, qui dit qu'il va venir pendant plusieurs mois. Clairement, j'ai appris plus tard, ils pensaient que j'étais du renseignement intérieur. Ils ont fait un vote entre eux dans le groupe pour dire, euh, il faut qu'on le dégage, et tous voulaient me dégager cinq jours de tournage et finalement Gaëtan qui est le porte-parole du groupe et qui est assez présent dans le film leur a dit non on va le garder parce qu'on ne sait jamais ça peut être important d'avoir une trace de ce qu'on fait et même s'il était du renseignement intérieur et ça c'est l'argument qui les a convaincus c'est bien c'est mieux d'avoir son ennemi à côté de soi le fait d'avoir une caméra est-ce qu'ils ne se sont pas pris au jeu ou est-ce qu'ils l'ont oublié au bout d'un certain temps Alors la, la caméra, moi je, je, je pense qu'on ne l'oublie jamais. Mmh. Euh, tu sais qu'il y a deux écoles dans le documentaire, deux grandes écoles de réalisation. Euh, tu as celle où le réalisateur euh, est présent et parfois se met en scène euh, dans ce qu'il filme. Hein, euh, L'exemple assez fameux qu'on a en tête, c'est Michael Moore, par exemple, mmh. hein, qui est un, un des modèles de ce que fait euh, mmh. aujourd'hui François Ruffin, par exemple. Mmh. Euh, Michael Moore, il fait un travail d'enquête, il fait un travail où il se met en scène lui-même. Bon. Euh, et puis il y a une autre école, euh, qui est une école euh, de la caméra discrète, hein, de la caméra invisible. Euh, par, dans, dans les Américains, il y en a un qui est très célèbre pour ça, c'est Frédéric Weisman, mmh. euh, qui, a, qui a produit des dizaines et dizaines de films. Mais en France, par exemple, euh, on, on en connaît d'autres. Il y a une partie du travail de Raymond Depardon, par exemple, qui, qui correspond à cette, cette attitude-là. Euh, moi, c'est vrai que euh, je suis euh, fils d'ethnologue, de, mes, mes deux parents euh, ont une formation, une formation d'ethnologue, et je voulais faire un film euh, d'observation d'observation anthropologique, euh, en quelque sorte. Et donc j'essaye, pendant le tournage, d'être le plus discret possible. En même temps, je veux être assez proche. Hein, donc quand ils sont ensemble en train de, de discuter, puisque l'ensemble du film pratiquement se passe dans la maison citoyenne qu'ils occupent, hein, on n'est plus sur le rond-point, euh, ben, je suis derrière eux, je suis sur le côté, je, je, je, je cadre les visages. Et de fait, euh, quand tu vois le film tu te dis « oui, ils m'ont oublié, j'ai aucun regard caméra, il euh, n'y a pas d'adresse, euh, moi je prenais soin d'être le plus discret possible, de ne pas parler, de ne pas intervenir, bon, euh, mais au fond, la caméra, on ne l'oublie jamais. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, euh, le fait de savoir que ce que tu es en train de dire est enregistré, que ce sera observé plus tard, tu te mets en scène toi-même. Et ça, c est, c est, c est, alors, on pourrait dire que c'est une mauvaise chose, hein, parce que tu, tu ne captes pas la, la réalité, mais en fait, ça n'existe pas la réalité. Non. Mais est-ce que ça est pas été une façon de se, eux, de se censurer eux-mêmes par rapport à ce qu'ils étaient en train de dire ou de, ou de vivre Oui, alors, on pourrait se dire, à partir du moment où il y a la caméra, ils font plus attention, ils vont ne pas dire des choses, c'est possible, et... Quand tu fais du documentaire, la confiance se gagne avec le temps. C'est-à-dire, euh, ils vont t'en dire davantage quand ils sentiront que tu es bien intentionné ou que tu ne vas pas déformer ce qui a été dit. Ouais. Euh, euh, alors c'est délicat parce que euh, souvent bah, tu as affaire à des personnes qui n'ont pas forcément euh, ce savoir sur ce que le montage d'un film peut faire. D'une certaine manière, la présence de la caméra c'était comme une, une intensité supplémentaire. C'est-à-dire que en particulier dans le film, il y a des scènes un peu burlesques ou un peu comiques, et, et je pense qu'elles n'auraient pas eu lieu si la caméra n'avait pas été présente. C'est-à-dire que la, la, la caméra, euh, euh, même si elle cherche à être discrète, elle est embarquée dans l'aventure, elle fait partie de l'aventure. Donc on n'est jamais neutre, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont vu le film et qu'est-ce qu'ils en ont pensé alors évidemment, euh, euh, moi c'était à eux que je voulais montrer le film en premier, donc on a, avec la distribution-production, on a, on a loué une salle de cinéma la périphérie de Rennes, et au mois de mai 2022, une fois que le film était fini, parce que j'ai mis 4 ans à le faire euh, en post-production le film, et eh ben ils étaient une quarantaine, une cinquantaine là dans, dans la salle pour le voir. Et euh, euh, eh ben quand vous êtes réalisateur, c'est un moment un peu tremblant, hein, parce que... Est-ce que le film sera bien reçu est -ce que... et, et dans l'ensemble, euh, de ce que je me souviens de ce qui a été dit, parce que tout le monde n'a pas parlé, et puis, euh, et puis ça remue des choses quand même très intimes, hein, euh, le fait de s'engager dans un mouvement aussi important. Et puis le temps passe. Euh, le temps passe, il y a aussi un, un aspect qui est assez émouvant, parce que y a un, je, je le dis peu souvent ça, mais il y a un membre du groupe qui s'est suicidé euh, à la fin du, du tournage, et à la fin du, du mouvement, en fait, pour eux, euh, qui, qui, qui, qui a vécu une très grande désillusion de ce que le, le mouvement a pu produire, et, euh, et il est dans le film. Oui, par rapport à ses espérances, alors c'était quelqu'un qui avait des, des difficultés aussi dans sa vie personnelle, mais, mais je crois surtout que la, la, la violence qu'ils ont subie, le fait de ne pas avoir été entendu, euh, alors qu'ils avaient produit un tel effort pour se faire entendre, euh, ça l'a ça beaucoup affecté, Charlie s'appelle. Et donc, pour, pour l'ensemble du groupe, le fait de revoir Charlie sur grand écran, et puis, et puis de se voir eux-mêmes, donc, donc tout ça, c'est... Euh, les corps changent, soi-même on avance, donc on ne se voit pas pareil. Je, je crois aussi que quand ils m'ont vu arriver, moi avec ma caméra... Euh, euh, sans argent, sans production, ils ne se sont pas dit que ça allait faire un film pour le cinéma. Je, je, je pense qu'ils étaient fiers, enfin heureux, de voir que ça avait cette dimension-là. Et, et, et c'est ça aussi le cinéma, c'est-à-dire que moi, je, je voulais montrer la coulisse, hein, montrer ce qui, dans les livres d'histoire, en général, n'a pas de place. On parle dans les livres d'histoire des, des hauts faits, on parle des hauts personnages. Et, et le peuple de la Révolution française, par exemple, le peuple de la Commune, le peuple de 1936 qui fait grève, le, le, ce, ce, ce, ce peuple bouillonnant français qui surgit par période dans l'histoire, on, on, on ne le connaît qu'à travers les grands orateurs, qu'à travers les, les grandes manifestations, les foules immenses. Et, et, et moi, je, je voulais montrer le, le, le peuple en lutte et on a tout fait dans la post-production, on a soigné le son, on a soigné l'image, de sorte qu'à ce qu'il soit le plus beau possible. Quoi. Que, que... Je crois qu'ils étaient assez émus et, et fiers de voir le, le résultat. Moi ce que je voudrais dire, c'est justement que ce film, on a une impression que c'est le mouvement des Gilets jaunes, mais ça pourrait être un autre mouvement où les gens se regroupent autour d'une idée commune, De, voilà, de là, là c'est une idée de lutte, mais voilà, et en même temps, est-ce que ça, ça suscite des débats justement Et comment se passent les débats voilà, que... Oui, alors, euh, moi je, je, suis, je suis content que tu puisses penser, en voyant le film, que c'est les Gilets jaunes, mais c'est aussi d'autres groupes. Hum. Euh, euh, parce que l'histoire des luttes collectives, elle est vieille comme l'histoire des hommes. Quoi. Et, et donc, euh, en effet, eux, ils sont en jaune, en fait, dans le film, comme tu as vu, la plupart du temps, ils n'ont pas le gilet jaune, puisqu'ils sont dans la maison citoyenne. Le gilet jaune, ils ne le portent que quand ils vont en action ou en manifestation. Euh, donc, ce sont des, des, des hommes et des femmes euh, qui, tout d'un coup, sont sortis de leur quotidien, et puis se retrouvent, et puis essayent d'inventer quelque chose. Et la première chose qu'ils essaient d'inventer, c'est d'être ensemble. Et, et donc, ils essayent d'être ensemble et puis de tenir dans la durée qui est la chose la plus difficile qui soit, la, la, cette, cette détermination à, à, à durer, à ne pas lâcher au premier obstacle, et, etc. Et, et en effet, il y a des gens qui voient le film et qui se disent, euh, ben en fait, quand on les voit, ils ressemblent euh, à ce que moi je peux vivre dans tel assaut, dans tel parti, dans tel syndicat. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une question qui nous est posée, je crois, aujourd'hui, euh, de, de manière euh, assez cruciale dans la société, alors qu'on essaye de nous, nous, nous diviser, hein, et qu'on sent un repli de chacun sur son espace intime, son espace familial. Euh, cette idée que euh, ça devient difficile de faire des choses ensemble. Et qu'est-ce que le cinéma Le cinéma, c'est voir des films ensemble. Aussi. Et moi, je dis souvent, tu vois, on fait des débats après le film, que les débats, ça fait partie du film. C'est pas un à-côté du film, c'est-à-dire... On, on, on, on voit un film avec des, des gens qui ont des émotions, des idées, des, qui vivent des choses, et, et puis ensuite on s'en parle parce que nous-mêmes là, on a vécu des choses, on a partagé des émotions, et donc on s'en parle, on ne se connaît pas, on va faire connaissance, et quand une, un débat est bien animé, hein, qu'un débat n'est ne, ne, pas scolaire, ou bien ne vire pas aux, aux questions-réponses, etc., euh, moi, ce que je trouve le plus beau dans un débat, c'est quand quelqu'un qui n'avait pas prévu de prendre la parole, tout d'un coup ose parler. Mm. Souvent, je fais des débats où je ne dis rien, et, et le film s'arrête, la lumière se rallume. Tu connais la, la, la fameuse phrase de Louis de Luc qui disait "Un jour, euh, la lumière s'est rallumée dans une salle de cinéma et les spectateurs sont restés." Mm. Et, et, et, et ça, c'était la naissance en France de tout ce mouvement du ciné-débat, du ciné-club, où on a pris goût de rester dans la salle pour parler du film qu'on venait de voir. Et donc, souvent, la lumière se rallume, et moi je dis, voilà, on est ensemble, je ne sais pas qui a envie de commencer, parfois il y a un petit blanc, parfois non, et donc de laisser les choses advenir, comme elles viennent. On a un besoin de se retrouver de, de s'écouter quand on ne pense pas la même chose. Et, et le cinéma permet ça. Et, et, et les Gilets jaunes, de manière assez profonde, euh, ce qu'ils ont réveillé dans la société, c'est ce goût de la fraternité, c'est ce goût d'être ensemble, malgré les différences. C'est vrai que ça suscite justement l'intérêt des, des autres, parce que justement on attire les personnes à nous, parce qu'ils parlent de problématiques qui peuvent nous concerner aussi. Et ça, c'est quand, quand même essentiel. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que le... Il le... y a eu beaucoup de sympathisants, gilets gilet jaune. Parce oui. que tout le monde n'était pas gilets jaunes, mais c'est vrai que... Parce que là, on, on, veut mettre des, on a voulu mettre des cases, quoi. Hein. Hum. Mais c'est vrai qu'il euh, y avait beaucoup de sympathisants. Mais c'est-à-dire que, y a, tu vois, quand, Et ça je, continue. quand je parle de fraternité, c'est pas propre aux gilets oui, jaunes. Voilà. Oui, Les gilets jaunes, ils ont agi comme un un révélateur ouais. de, déclencheur de, de, un déclencheur mmh. de choses dont on souffre et, et donc on l'appelle gilet jaune mais gilet jaune c'est une idée mmh. on n'a pas besoin de porter le gilet jaune pour se sentir gilet jaune et, et tu vois le titre de mon film un moment sans retour tout, tout à l'heure tu as confondu tu as dit oui. un monde sans retour oui mais ça sais pas enregistré ça. voilà c'est vrai c'est pas enregistré <rire> pas quand on le révèle le, le coup, et <rire> alors non, tu peux le garder c'est intéressant oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. chacun se fait son oui, film oui, oui, oui, oui. donc on peut aussi se faire son titre hein. Euh, mais Un moment sans retour, c'est quoi C'est une référence au film avec Michoum et Marilyn Monroe, La rivière sans oui. retour, d'autoprémière. Et c'est quoi C'est l'idée qu'à un moment de sa vie, on s'engage dans quelque chose, on prend une décision, on franchit la rivière, et on sait que la, la rivière elle a été compliquée à franchir, et on ne va pas revenir en arrière. On s'engage sur un nouveau territoire. Et ça, on le vit tous, dans des décisions intimes qui sont liées à nos vies hein, on change de boulot, on divorce, on change de pays et puis parfois les peuples le vivent de façon collective parce qu'on va changer de trajectoire de société et, et, et je pense que nous vivons en ce moment un moment sans retour quelque chose qui peut aller vers une issue heureuse qui serait une reprise en main des citoyens euh, sur les choses hein, de, de retrouver le pouvoir sur les choses ou une issue malheureuse qu'est l'issue que j'appelle autoritaire, l'issue totalitaire, euh, où finalement on est dépossédé des choses par une, une toute puissance qui, qui, nous, qui nous assigne euh, à, à, à des places dans la société. Et donc un moment sans retour, c'est cette idée-là que euh, finalement peut-être qu'il ne faut pas rester spectateur de ce qui nous arrive et de ce qu'on observe, mais que... On peut aller vers les autres et essayer de fabriquer des choses ensemble pour, pour le mieux. Quoi. Je, je dis souvent euh, « tout est possible, même le meilleur eh ». Oui. En tout cas, c'est une belle conclusion. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, le film n'a pas fini sa carrière, puisque euh, vous allez le présenter partout où les lieux veulent l'accueillir. Oui, on ne se laisse pas abattre par le fait voilà. que les festivals ne l'ont pas pris. Euh, chaque personne qui nous écoute là peut participer à la diffusion du film, c'est très simple. Il suffit de nous écrire euh, à la distribution à info.docpopfilm.fr Je le mettrai sous l'écran. Et partout euh, où vous êtes, soit dans un cinéma, soit dans une salle municipale, soit même dans une réunion d'appartement ou dans une salle polyvalente, euh, moi je viendrai avec plaisir présenter le film, euh, animer le, le, le débat, L'idée c'est que justement on échappe à l'urgence des sorties de films, on est là pour longtemps et donc euh, si euh, vous avez envie de le voir, on peut construire ensemble cette, euh, cette, cette euh, diffusion du film là où vous êtes. Et on a fait aussi quelques projections en, en, en streaming via des, des sites euh, internet, donc ça on, on va en refaire, ce qui est l'occasion pour certains de découvrir le film et de se dire Ah bah tiens. Là, il y a quelque chose, ben maintenant j'ai envie de faire un débat autour. Hein, c est, c est, là, j'aborde cette question euh, rapidement, mais de, de, de l'état général du, du cinéma français, hein, qui, qui, qui va mal, où les gens désertent les salles, moi je crois que ce qui pourra euh, aider à un retour vers les salles, c'est de faire de, du, des salles, des, des lieux vivants de rencontres, des lieux où on, on, on est content de voir un film et de s'en parler après. Euh, euh, des lieux où, où, où on se raccorde au monde. Et, et ça, il y a beaucoup de salles qui le font très bien, mais je crois qu'il faut l'encourager. Il faut et puis peut-être, en certains endroits, euh, euh, retrouver l'esprit des frères Lumière, c'est-à-dire euh, euh, refaire une salle de cinéma dans un café, euh, dans une arrière-salle euh, d'une librairie, euh, dans un appartement. Euh, C'est il y, y a une magie du cinéma je pense qu'on peut oh oui, retrouver partager ensemble. Mmh. ensemble et ça mmh. c'est quelque chose que Netflix pourra jamais acheter ah non. Raymond Machrel, merci beaucoup donc merci euh, à toi donc un film que vous avez fait qui est sorti il y a très peu de temps sur les écrans donc euh, un monde sans retour un moment un moment oh là là attends je vais recommencer parce que là...